alors, en attendant le PowerPoint, hein, je remercie beaucoup Sylvia Cratovskil de, de venir faire cette présentation. Euh, donc, elle est sur le point de soutenir une thèse sur mythes et vérité de l'amour dans l'œuvre de Walter Benjamin. C'est cela. Donc, c'est vraiment sur le point de, euh, de les déposer. Euh, c'est déposé. Euh, magnifique. Mmh. Hein, parce que parfois, mmh. avec les docteurs, on est sur le point. Donc, euh, on sera impatient de voir ça. Oui, ça sera soutenu en no novembre. Euh, donc, elle est agrégée d'allemand. Euh, là. Euh, fait des traductions euh, de Walter Benjamin, hein, notamment le dernier numéro Anthropology and Materialism, donc on est encore dans l'anthropologie aussi. Euh, donc euh, donc euh, merci beaucoup en tout cas. De, désolé pour le changement encore, mais euh, on est très content de terminer la journée avec vous. Donc est-ce que est ouais, oui. est Allez-y. Alors, voilà. Euh, oui, merci également. Aux organisatrices de ce colloque, demain, donner de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer à quelques semaines de ma soutenance. Euh, donc, écriture féminine dans l'ombre de l'utopie progressiste. Claire Desmar, Alexandra Kolontail. Je commence par une citation que certains d'entre vous, vous allez peut-être identifier d'emblée. Euh, « Je ne sais qui a dit, je ne sais où que la littérature et les arts influaient sur les mœurs. Qui que ce soit, c'est indubitablement un grand sceau. C'est comme si l'on disait, les petits pois font pousser le printemps, les petits pois poussent au contraire parce que c'est le printemps, et les cerises parce que c'est l'été. Les siècles se succèdent et chacun porte son fruit qui n'est pas celui du siècle précédent. « Les livres sont les fruits des mœurs. » Dans sa préface de « Mademoiselle de Maupin », écrite en 1834, Gauthier critique une pensée qui imprime au XIXe siècle, aussi appelée l'ère du social, sa tendance progressiste. La fonction transformatrice de l'écriture fait partie des grandes idées du XIXe siècle. Elle deviendra, notamment sous la plume d'Émile Zola, la littérature engagée du siècle suivant. Gauthier, en revanche, reste un art partisan de l'art pour l'art, et euh, notamment euh, son roman, donc Mademoiselle de Montpain entre autres, pousse euh, sur le sol du culte romantique de l'amour. Et euh, oui, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas le roman, il y a une, une figure féminine assez belliqueuse, androgyne, qui, qui joue avec les codes du sexe dans ce roman, mais on ne peut pas du tout dire qu'il s'agit là d'un roman qui se revendiquerait, d'une quelconque revendication féministe, même si les mouvements, le mouvement des femmes commence au tout début euh, du 10 Donc une écriture féminine est susceptible de trouver sa place dans chacune de ces deux tendances littéraires, euh, c'est-à-dire à la fois dans la littérature engagée et euh, comme dans l'art pour l'art et pour donner des, un exemple des exemples plus récents donc Simon de Beauvoir par exemple se réfère explicitement aux luttes militantes et politiques de son époque et d'un autre côté Hélène sixou euh, revalorise la féminité en l'inscrivant dans une dualité essentialiste alors euh, et cette écriture dite femme ou féminine cherche avant tout à être reconnue en tant qu'innovation esthétique ce qu'on lui a aussi reproché ainsi, l'écriture féminine vacille entre le dogme progressiste, l'engagement social et l'aspiration à une esthétique singulière. C'est ça la, la problématique. Et dans le cadre de ma thèse sur l'amour dans, dans l'œuvre de Walter Benjamin, je suis tombée sur la trajectoire de deux femmes politiquement et littérairement engagées. Il s'agit de, de Claire Desmarres, une jeune Saint-Simonienne qui s'est suicidée en 1833, et d'Alexandra Kolontai, une féministe et ambassadrice russe, peu connue. Hein. Quelle culture de la femme s'articule à travers leurs écritures La nouvelle femme, car c'est euh, un terme qui revient dans ces de, de, deux œuvres. Ouais, œuvres, on ne peut pas trop, trop dire. parler d'œuvres dans le cas de, de Claire Desmarres. donc la nouvelle femme que prennent ces féministes, est-elle le fruit d'une culture militante d'une théorie ou où, où, euh, ne serait-elle l'émissaire d'une nouvelle utopie, voire d'une utopie à part à définir. Et, euh, et là, je vous ai mis juste une, une caricature de Daumier euh, qui se trouve dans, dans la série Les Bas Bleus, euh, publiée en 1844 je vous laisse parcourir la caricature. Et euh, donc on a souvent reproché à Daumier d'avoir montré avec cette série de, de caricatures de femmes socialistes, intellectuelles, pas bleues, euh, de, de se montrer insensible aux revendications féminines de, de son temps. Euh, mais étonnamment, quand on, lit, quand on se penche plus tard sur les les écrits d'une Clara Zetkin, par exemple, rattachée à la théorie social marxiste. Euh, il y a dans, dans le féminisme de cette époque une critique, à la fois euh, une différenciation qui se crée entre le mouvement ouvrier, révolutionnaire reconnu comme le moteur de, de l'émancipation et une mise en garde contre un féminisme dont se, re, se revendiqueraient les, les pour, euh, dites bourgeois. Et, euh, et donc, dans la donc, tête qu'il en trouve le même mot caricature pour parler de la femme nouvelle comme une caricature puisqu'elle veut euh, accéder à la même égalité abstraite qu'à qu l'homme. et donc Dans la série des pas bleus ça tourne tout le temps autour de cette question que les femmes veulent tout simplement faire ce que font les, les hommes. Donc ça ouvre un peu une autre, un autre regard sur cette série qui n'a rien à voir, mais... oui si, qui a un rapport à l'installation. Okay. Donc euh, pour le plan, euh, je ne sais pas, c'est pas très je vais dire brièvement. Donc je vais parler d'Alexandra Colonna et de Claire Delmar. Ces, ces noms apparaissent vraiment furtivement dans l'œuvre de Walter Benjamin. Donc je vais les situer à partir de, de l'œuvre de Benjamin et euh, les présenter rapidement. Ensuite, je ferai euh, le point sur euh, le rapport euh, entre la femme, de, de la femme ou la place de la femme dans l'utopie sociale du XIXe siècle, donc le saint-simonisme notamment. Et ensuite, je me penche sur trois concepts. C'est la banalisation de l'amour, l'amour-jeu, dans l'œuvre de Kollontai, pour ensuite euh, aller vers l'écriture féminine euh, telle qu'elle a été définie par Hélène Tixou. Donc, euh, Alexandra, pour L'émergence de l'Union soviétique en 1922 réalise le rêve polytechnicien des utopies sociales, notamment du saint-simonisme. Le marxisme se distingue de l'utopie sociale par son pouvoir de transformation. Or, c'est justement cette force, la force de l'industrie qui était, avec l'amour, au cœur des théories saint-simoniennes. Alexandra Kollontai, qui s'intéresse de près au problème de l'amour et du rapport entre les sexes dans l'Union soviétique, renoue donc en quelque sorte avec les utopies sociales qui précèdent le marxisme, puisqu'elle met également au cœur de son questionnement l'amour qui a été mis de côté par les marxistes, qui le jugeaient comme un problème secondaire. Elle vise à édifier une nouvelle morale communiste, ou éthique, vous voulez, sur l'amour libre, et à délivré les femmes du joug patriarcal. Son recueil « Chemin de l'amour » qui a été traduit en allemand en 1925 sous le titre « Wege der Liebe, est mentionné dans un entretien avec Paulette que Benjamin rencontre en 1927 à Paris, donc quelques mois après son voyage d'hiver à Moscou où il a rendu visite à Sialakis. L'entretien porte le titre « « La femme doit-elle participer à la vie politique contre la po poétesse Colette ?» Et il a été publié dans la littérature Chevet dans une série dédiée aux antagonismes de notre temps. Ce texte ne figure pas dans les œuvres traduites de Benjamin, mais on trouve une traduction dans, dans l'ouvrage Lerne sur Colette. Benjamin évoque le rejet que ce livre a essuyé parmi les cadres en Russie. Colette... Il invite à faire un commentaire ou à commenter ce livre. Euh, répond les femmes sont Dieu merci, sont oui. Dieu merci une force anarchique et explosive, contraire à la bureaucratie. C'est une absurdité que de vouloir embaucher la femme, la seule énergie qui tienne tête à la bureaucratie dans un tel organisme. Au revoir. Colanta s'y est doublement engagée en tant que militante et fonctionnaire du parti et en tant que femme de lettres scientifiques journaliste. Alors en quelque sorte on pourrait dire que, que cette remarque de Colette est prophétique parce que parce qu'effectivement euh, elle échoue, c'est-à-dire l'Union soviétique qui, l'avancée ou le projet de Colanta, je veux dire, échoue parce que... Même si l'Union soviétique est au début, euh, en avance sur la question des femmes, et il y a tout un nombre de, de lois qui, qui sont mises en place, et un changement du code de, de famille et autres. L'Union soviétique retourne sous Staline à un modèle plutôt traditionnaliste de la famille. Alors, certes, la femme travaille et euh, est reconnue comme, un, comme travailleuse ouvrière, mais elle aussi euh, se... se... Calque sur elle cette image de la mère qui est euh, procréatrice, voilà, comme finalement, comme j'ai éclaire aussi. Les chemins de l'amour et ses prétentions morales sont ignorés par les chimiques, l'échec d'Alexandra Ale, koh Qu'est-ce qu'il nous dit sur le rapport des femmes au pouvoir et de l'écriture féminine à la bureaucratie, donc ici, c'est-à-dire à, à l'État, ce cas-là. Alors, Claire démarre. Hum je recule donc dans le temps on pourrait concevoir ce rapport comme utopique hein, c'est comme... plus clair, j'ai clair les mains la femme qui a été exclue de l'administration et de l'appareil bureaucratique se donne sa propre loi c'est une expérience mais une expérience par en bas une exploration et euh, ça a été euh, c'est curieux peut-être que vous ne le savez pas ceux qui connaissent un peu Benjamin dans une lettre à Benmore à son ami. Il écrit, il a alors 20 ans, euh, par rapport à une culture de la femme sur laquelle il s'interroge à cette époque. « L'Europe est faite d'individus en qui il y a du masculin et du féminin, plus que d'hommes et de femmes. Quel est notre savoir de la femme Il est aussi nul que celui que nous avons de la jeunesse. » Donc là revient avec la jeunesse cette idée d'une force anarchique finalement. Nous n'avons pas encore connu la culture de la femme. Fin de la citation. Donc, cette, euh, Benjamin interprète, euh, commence euh, à tente, notamment dans la métaphysique de la jeunesse, à circonscrire et à explorer une culture inconnue de la femme. Le langage, euh, je reviens à l'écriture en enfin, fait, le langage de la femme s'inscrit dans un espace politique et littéraire complètement inconnu, ouvert. Et Claire Desmar exprime une pareille intuition lorsqu'elle conjugue sa loi érotique au futur, car son manifeste porte le titre Ma loi d'avenir. Ce manifeste posthume, donc qui apparaît en 1833, fait appel à l'émancipation à une heure où le concept féminisme n'existe pas encore. Benjamin l'a cite dans la Diaspée du livre des passages dédié au matérialisme, matérialisme anthropologique, qu'on pourrait la circonscrire comme une anthropologie qui fait justement prête attention aux détails, aussi, histoire des sectes. Il évoque également dans son essai sur Baudelaire, l'écriture de Claire Desmarres porte la marque de son individualité, on, peut, on pourrait la décrire comme dense, riche en métaphores, inhabituelles, est porteuse d'une énergie rhétorique euh, et euh, aussi euh, la syntaxe est assez complexe, plutôt parataxique. Et euh, donc ça apporte une marque forte de son anébilioté. Claire se suicide avec son compagnon Pierre de César sans sortir de l'église saint-simonienne. Les deux amants le ont laissé des lettres d'adieu qui ne contiennent aucune critique à la ligne politique d'Enfantin, qui est le guide du groupe, comme par exemple dans la lettre de Pierre Nécessaire, on lit « Guide loup en Dieu et salut à l'humanité ». Peu avant, après, euh, oui. Et les phrases de Claire Desmars sont plus obscures. Lambert écrit -elle « Lambert écrit-elle, elle s'adresse à un autre membre du groupe, euh, « Il est quelque chose de plus fort que les volontés individuelles, les promesses particulières. Nous ne pouvons mentir ou faire défaut à cette autre volonté plus forte. » Et là, c'est étonnant, ce n'est pas une volonté politique à laquelle elle se réfère, ou à la volonté progrès, ou mouvement de l'histoire, qui est présent ailleurs, dans d'autres passages se manifeste, mais ici, dans cette lettre, « Nous étions l'un pour l'autre, comme deux démons luttant au bord d'un gouffre, au fond duquel l'un ne veut pas se précipiter sans y entraîner l'autre avec lui. » on passe complètement dans, dans un autre, ailleurs. Et Suzanne, c'est l'éditrice de, de ce texte, et elle était également saint-simonienne, résume après euh, cette tragédie en disant « deux victimes de l'anarchie du siècle ». Ce qui suggère un, quelque sorte un manque de confiance, une confiance impossible dans la providence et donc dans la famille Saint-Simonienne. Mais on pourrait aussi avancer une lecture, ce serait ma lecture, qui est que s'il s'agit d'une reconnaissance après coup d'une impossible alliance entre la vie et la lutte politique faite de promesses et d'intérêts particuliers, donc une sorte d'impasse entre cette volonté plus forte et, euh, et, et tout ce cadre de lutte militante dans lequel elle est tombée avec le, le groupe Saint-Simonien. L'éros qui intègre l'utopie sociale est-il associable à sa tendance progressiste Les saint simoniens notre Benyamin, attendait un messie féminin qui devait s'unir au grand prêtre ou au père. Dans le Paris du Second Empire chez Baudelaire, Benyamin évoque le rêve Saint-Simonien d'une nouvelle ville divisée en deux hémisphères égaux qui correspondent au mythe de l'androgyne chez Platon. Or, le véritable centre de la théorie Saint-Simonienne, enfin, c'est pas « or », c'est l'hypostase de l'industrie, l'industrie comme force qui fait bouger le monde, qui change le monde. Donc, il euh, s'agit euh, d'une provenance technique euh, futuriste, presque, enfin, industrielle, qui, euh, euh, qui, qui fait écho à des passages chez Claire Desmars quand elle parle de la marche invariable de l'humanité. Et elle pense également que le temps et le progrès feront germer au cœur des femmes des idées de force et des positions nouvelles. Donc là, on, a, on voit une certaine confiance dans, dans, dans, les buts, dans sa lutte, dans son action politique, en fait. Or, il témoigne, se manifeste qu'elle aussi, de son isolement sur le plan social. Et là, c'est cette citation. Voilà. Je, je dis seule et, euh, et sans le secours d'aucune femme. Ah, je l'ai pas sur ma feuille. Car il n'est pas inutile de constater le peu de liens qui nous dit les uns une aux autres. Euh, donc, elle commente le fait que sa première brochure, elle a en tout, on connaît juste le texte, appel d'une femme au peuple sur l'affranchissement de la femme, n'a pas, pas reçu l'écho qu'elle aurait souhaité, et que donc finalement euh, elle est à l'écart, au bord, à la périphérie de ce, de ce mouvement. Et pareil, la même chose vaut pour son compagnon Pierre des qui note dans sa lettre d'adieu Moi qui fus toujours l'homme de la lutte et de la solitude lutte, solitude, qui est toujours marché seule à l'écart, etc. Voilà, donc le suicide du couple est le point final dans une éman expérience émancipatrice et radicale. Euh, il ne serait pas le résultat de l'anarchie du siècle comme l'avait suggéré Suzanne, mais plutôt un témoignage de l'échec ou de l'ubris, non pas du dogme progressiste, euh, non, pardon, un témoignage de l'échec, de l'ubris du dogme progressiste. Voilà. Ma loi d'avenir expose l'expérience intime au vent de l'histoire universelle. Oui. Là, et là, on peut faire un pont avec Benjamin dit que la vérité, dans le livre des passages, la vérité est plutôt une ruche sur une robe qu'une idée donc euh, une, une ruche pas comme ruche des abeilles mais euh, une bande d'étoffes plissées ou français Et, donc la vérité cachée dans les plis du mouvement politique du mouvement de l'histoire voilà. la femme dans l'utopie sociale alors euh, quelques mots là dessus les écrivains du camp républicain qui ont saisi la plume pour plaider la cause des femmes Jules Michelet, Alexandre Dumas-Fils, par exemple, traitent l'amour et le désir comme une force naturelle alliée au progrès social. Leurs écrits défendent des valeurs traditionnelles comme la charité, l'amour des siens, la pudeur, le mariage. Et euh, le mouvement des femmes peine à se démarquer de cette vision. Ça, est par exemple, dans la question sur la prostitution. Dans sa préface à la brochure Malvoie d'avenir, Suzanne cherche à réhabiliter l'amour de son semblable dans l'intérêt de l'espèce entière. Donc, le problème de Claire Desmars, c'était aussi d'être en quelque sorte très radical par rapport à ses collaboratrices qui sont davantage attachées encore aux valeurs traditionnelles, à certaines valeurs traditionnelles. Et euh, les... Euh, et Suzanne dit cette puissance divinement mystérieuse de la femme, elle ne pourra l'exercer que dans une société où sa liberté morale sera reconnue et son indépendance matérielle assurée. Cette conviction de Suzanne, on la trouve, retrouve chez, j'en ai déjà parlé brièvement, chez Clara Zetkin, euh, car les militantes communistes du XXe siècle reprennent cette conviction. Mmh, quand euh, Clara, que je cite. Est-ce qu'elle est là dessus Non. Bon, c'est pas. Ce n'est pas le mouvement féministe mais la transformation de la société capitaliste en une société socialiste qui résoudra les conflits que fait surgir sous le règne du capitalisme la réalisation des objectifs d'un mouvement fémini, féminin historiquement inévitable, etc. Et euh, donc pas un. Je pense qu'on peut trouver un parallèle entre, entre ces, ce cadre de pensée l'histoire euh, sous, sous une forme très théorique, euh, idéologique, et, euh, et cette mise entre parenthèses parfois de, de, de l'action, de, de, la, de la singularité de, de la femme dans le prison. Euh, alors... Le mouvement des femmes s'inscrit dans une providence industrielle et historique qui est censée dépasser les mœurs de l'époque. Et l'utopie, l'action politique s'interpénètre dans la figure d'une nouvelle femme qui oscille donc entre une ébranche théorique et un appel à la lutte politique. La brochure de Claire Desmarres débute avec des mots qui expriment l'impatience de la femme enfermée dans l'histoire. Ça c'est maintenant sur le diapo. Et moi, femme, je parlerai, qui ne sait pas tenir ma pensée captive et silencieuse au fond de mon cœur, qui ne sait pas voiler ses formales, rudes et hardies, mettre à la vérité une robe de gaz, arrêter au bord des lèvres une parole franche, libre, audacieuse, une parole nue, vraie, acerbe, poignante, pour la clarifier au filtre des convenances du vieux monde, la passer au crible mystique de la pruderie chrétienne. Néanmoins de ce pouvoir qu'Enfantin reconnaît aux femmes est un pouvoir en, ouais, en, en creux, un pouvoir de moule qui donne qui est important parce qu'il donne sa forme au pouvoir réel. Petite parenthèse là-dessus, après sa retraite, Enfantin soutient la revue foi Nouvelle, éditée par une femme bourgeoise, Cécile Fournel. Et la tribune des femmes, donc c'est la tribune de laquelle Claire Desmarres fut proche, fondée par un groupe de couturières, se retrouve sans finances et sans salle de réunion. L'égalité religieuse, politique et civile des deux sexes que Saint-Amand, Bazar et Enfantin avaient demandé en 1830 à la Nouvelle Chambre reste donc une promesse inachevée. Claire Desmarres mentionne ses trahisons dans sa brochure. C'est-à-dire, pas directement, mais elle, ça, la citation suivante peut être lue comme critique implicite d'Enfantaine, de, qui proclame donc de nature, j'avais déjà parlé de cette ville avec deux hémisphères, femme-père, enfin c'est très dualiste, binaire, Structure de pensée. Vous proclamez deux natures et bien demain, suivant qu'un plus grand nombre s'avouera de l'une ou de l'autre. Vous ferez une part plus ou moins large à l'une qu'à l'autre. Vous ferez peut-être involontairement prédominer l'une sur l'autre. Vous proclamerez l'une meilleure que l'autre. Et bientôt nous aurons une bonne et une mauvaise nature, etc. Et vous serez de Dieu, moi du démon. Ce qui peut. Oui, peut. Je vais. C'est un filigrane qui démarre et esquisse sa vision d'un amour d'égal à égal, une égalité concrète et matérielle vécue. Euh, donc là, peut-être on pourrait mettre en valeur son anthropo matérialisme anthropologique. Enfin, il est une circonstance donnée où deux individus pour, pourraient demeurer l'un relativement à l'autre dans une position continue de constance, d'immobilité, celle où tous les deux progressant également demeureraient sans interruption dans un rapport toujours le même, toujours uniforme. Alors, euh, l'idée de progrès a entièrement disparu, on voit juste euh, la sphère intime s'ouvrir avec ces deux individus qui progressent. Toujours uniforme, euh, je dirai là-dessus encore quelque chose plus tard. L'esprit, la matière, progressent ensemble dans une poétique euh, de l'inconnu, démarre, n'ose pas dissocier la femme du mystère de son corps. L'amour, ce noyau abstrait des utopies sociales, devient donc ici une expérience mobile et individuelle, radicalement individuelle c'est une culture qui se cherche non pas une force naturelle que l'homme ou le progrès social euh, dirige et ensuite combien de temps donc euh, l'amour la, jeu la banalisation de l'amour et l'amour jeu ce sont deux concepts qu'on trouve chez Colantail euh, car c'est justement de l'optique du progrès social à lui des classes, que l'amour entre dans le programme politique de l'Union soviétique. Euh, dans le récit euh, « L'amour de trois générations », Colonta et dessine la banalisation successive de l'amour. Donc, qu'est-ce qu'elle entend par, par ça euh, C'est d'abord un credo communiste. C'est le langage de l'époque, le credo communiste qui annonce en fait la destruction des fantasmagories, du culte bourgeois, de la beauté, de l'amour, de, de, du roman, comme ça, sentimental. C'est donc quelque chose de positif. Ce n'est pas à centre comme nous, une banalisation. Euh, et en contrepartie, il, est, il fait quand même aussi état de la misère matérielle, sociale, de son époque, de la prostitution, de la dégradation des mœurs, suite notamment à la dégradation, ou à la destruction aussi du foyer intime, et la, la, dis, ouais, la dissolution des, de la famille traditionnelle euh, donc il y a c'est un, un concept assez enfin, c'est un terme polyvoque. il euh, faudrait aussi mentionner que euh, dans les années 20 Lénine a lancé la nouvelle politique économique Benjamin dans son journal de Moscou Décrit euh, de temps en temps des cadres de vie qui sont très luxurieux, débordants, parce qu'il euh, y a une riche, c'est une division de la société il y a certains cadres qui, qui profitent de, de cette nouvelle politique économique plus libérale pour s'enrichir et donc un déséquilibre dans, dans la société et avec ce déséquilibre la banalisation devient aussi un, un retour c'est aussi un retour finalement à des, des, des, des rôles traditionnels hommes-femmes par exemple donc ça c'est d'ailleurs ça rejoint la question de ce matin avec la question du domestique du foyer de l'intérieur pour donner un exemple un peu plus concret, dans son journal de Moscou, Benjamin décrit un appartement populaire. Euh, « Chaque semaine, dans ses chambres nues, les meubles changent de place. C'est le seul luxe que l'on se permet. Il s'agit d'un moyen radical pour chasser de la maison la « bemutlichkeit » et avec elle la mélancolie qui la paye. Dans ces pièces, les gens supportent l'existence parce que par leur mode de vie, ils sont étrangers. » Donc, cette façon de vivre très, on pourrait dire, simpliste, aujourd'hui c'est connoté positivement, mais elle est là, le résultat de, de circonstances sociales et politiques, car en fait, Benjamin dit le bolchevisme a aboli la vie privée, donc officiellement chaque personne a droit à 13 mètres carrés. Et. Euh, et cette, nouvelle, cette promiscuité ordonnée par en en fait, une politique autoritaire, donne aussi lieu à des drames domestiques qui, qui perpétuent l'inégalité entre les sexes. C'est le thème de, de cette nouvelle amour de trois générations, dans, le quai, dans laquelle Conantay s'empare du thème de la pénurie de logement dans une lettre qui inaugure le récit une camarade, certains camarades Olga Meseloskaya s'adresse à sa collègue au sujet d'une affaire privée c'est un sujet tabou dans parmi ces cadres euh, parmi les dans le parti communiste plutôt euh, pas quelque chose qui devrait entrer en premier plan Donc, euh, vous le voyez dans cette lettre vous ne me connaissez que dans le cadre professionnel avec en outre la réputation de et il vous est euh, difficile d'imaginer que moi je connaisse un drame de bonne femme. Un drame tout à fait commun, médiocre, banal, comme un vaudeville, et pour cette raison d'autant plus douloureux et offensant. Donc, cependant, il me semble que sa banalité n'est qu'extérieure et qu'elle ne réside pas dans le fond même des choses. « Il me semble que toute cette histoire est la conséquence directe de cette rupture dans le mode de vie et de pensée que connaît actuellement la Russie, où, à côté du grandiose, on voit beaucoup de médiocrité, de mesquinerie, de bassesse, de veulerie. Donc cette figure Olga représente dans la nouvelle, en quelque sorte, la, le côté négatif de la banalisation, de la fermeture de la vie privée. Euh, et elle a sa, sa fille Gaïa est issue d'un mariage rompu et euh, elle nous relation avec un jeune camarade. André et Gaïa se rapprochent et sortent ensemble et Olga, compte prend leur liaison, et choquée. Et Gaïa est alors convoquée par la collaboratrice et elle, elle se justifie. Et euh, entre autres, elle montre qu'elle a une vision très euh, avancée sur euh, la question de l'amour, donc elle dit que elle plaide un âme libre, ce qui vous étonne le plus, c'est que je fasse l'amour avec des hommes simplement parce qu'ils me plaisent, sans attendre de tomber amoureuse. Donc la banalisation aussi, mais tournée comme quelque chose de positif, de, de euh, révolte, comment ça dire? Comme quelque chose qu'elle affirme. Et Olga en souffre, elle, elle affirme, mais voyez-vous, pour tomber amoureuse, il faut des loisirs. J'ai lu beaucoup de romans et je sais que cela prend de temps et de force que d'être amoureuse. Moi, je n'ai pas le temps. Nous avons de telles responsabilités dans le quartier en ce moment. Donc, elle représente la banalisation comme credo communiste. Mais néanmoins, même Gaïa n'est pas encore euh, euh, le, le terme de toute cette histoire. Colontaille. Euh, propose donc, dans notre écrit ou en général dans ses écrits euh, une, un amour libre qui serait encore c'est son, son ajout utopique qui se nourrirait d'une un, puissante force créatrice qui amènerait un accroissement du potentiel d'amour dans l'humanité donc elle veut dépasser encore cette banalité qui, qui est conforme en quelque sorte au crédo même si pas conforme sur le plan de, de l'amour libre, qui, qui n'était pas euh, très euh, favorisé par, par Lénine, comme on le sait dans, dans ses entretiens avec Clara Tsekin. Mais euh, donc l'idée que ça pourrait. Fit... Elle se sépare donc assez considérablement du ligne du parti. Et euh, elle se plaît donc en faveur d'un amour-jeu. Qu'elle appelle aussi amitié érotique et qui préserverait contre les traits meurtriers de l'amour qui apprendrait aux hommes à résister à la passion qui a servi et écrase l'individu et euh, qui euh, contribuerait donc à la conservation con de l'individu. Il faut conclure Oui, oui. Après... C'est impressionnant, de dire ce récit. Donc, pour résumer ce que j'avais encore à dire euh, plus Non, avant. En fait, il ne faut pas le résumer, il faut conclure. Conclure, bien sûr. Je suis... <rire> et, donc, je vais sauter tout simplement ce que j'avais à dire sur Ellen Sixou, parce que je pense qu'il y aura encore quelque chose demain à dire là-dessus. Ce que juste de une chose, un point, deux points. C'est que chez Ellen Sixou, c'est... Je voulais tenter une, une comparaison entre Sixou et Démar, parce que chez les deux, on voit euh, l'envie de, de voir dans l'écriture féminine une nécessité de casser, de, de détruire, un sol millénaire, aride à fendre, etc. Détruire, casser et prévoir l'imprévu et projeter. Ce qui euh, se fait aussi euh, sentir chez, chez Claire que euh, la parole de la femme, oui, tout simplement, est aussi euh, une femme qui, qui, des, euh, qui, euh, qui jaillit du choc des sociétés, qui croule en ruine et en même temps, elle prépare euh, la fête de l'avenir. Euh, mais je ne vais pas m'interner là-dessus, sauter directement à la conclusion. Donc, euh, à défaut d'une définition théorique des pratiques féminines de l'écriture, euh, pardon, plutôt comme ça, euh, voilà. Alors, alors, alors, alors, voilà. Oui, chez Claire, chez Sixou, c'était ça. Euh, l'écriture, et gérée, selon elle, par une économie libidinale et culturelle, typiquement masculine, où se reproduit le refoulement de la femme. Mais elle est aussi la possibilité d'un changement, l'espace d'où peut se lancer une pensée subversive. Et euh, donc, euh, dans ce sens, euh, pour sortir de la passe... Pour sortir de l'impasse euh, euh, progressiste, on pourrait souligner l'autonomie de l'écriture féminine ou euh, de toute écriture, car euh, la féminité n'indiquerait qu'une... Comment dire Je vais encore... <rire> J'ai beaucoup trop travaillé la conclusion, là je suis confuse. Donc, ni l'idée de l'innovation pure esthétique pure, comme hein, j'avais au début, ni celle de l'engagement politique rend justice à, à la conception de l'écriture féminine, c'est ça, ce que je voulais dire. Derrière les schémas euh, de la publicité, de la parole publique politique esthétique, commence ce que Claire Desmarques convoque comme une loi du mystère ou loi du silence, qui est comme une opposition à l'inhumanité. L'idéologie, les mœurs, sont impuissantes à aborder l'intimité gouffresque qui creuse le silence dans ses ultimes retranchements. Dans ce sens, oui, on peut dire que les livres ne sont pas les fruits des mœurs et Colette, qui écrit dans un coin caché au cœur de la vieille ville, suit ou crée plutôt une ruche sur une robe qu'une idée. Euh, voilà, donc cette, cette idée de la loi du mystère que je n'ai pas pu euh, davantage développer serait une différence avec le matérialisme anthropologique, une particularité de son anthropologie en fait, puisque euh, c'est euh, l'attention aux détails, etc., s'arrête au, au bord de, de ce silence finalement, qu'il convoque. Pour les... Je m'arrête c'est bien, merci beaucoup. Merci d'avoir présenté vraiment ces textes et contextes vraiment vraiment passionnant et ces, ces femmes écrivaines qui, qui vraiment voilà, ont une tonalité qu'on ne connaît pas, donc c'était vraiment bien, ça qu'on vous a pas arrêté avant parce qu'on voulait vraiment... De toute sa richesse. Je ne sais pas si on dit ruche, on y veut rucher peut-être, pour ce qu'il y a sur une ah, ruche. C'est des ruches. On ruche. hein? dit ruche aussi. La ouais, croix oui, on, on dit ruche. C'est ouais, ouais, des, des petites petites de broderies. Ces petites broderies, parce oui, que moi de je des ruches. Mais en tout cas, c'est une très belle, très belle oui. idée aussi. Euh, donc merci beaucoup. Euh, du coup, on a peut-être quand même le temps pour quelques questions, hein, j'espère. Donc euh, sur, ces, sur ces personnages et sur ça. Ce... Ce, ce rapport euh, très, très original à la sexualité à la vie domestique n'hésitez euh, pas ok ah, Isabelle est est-ce que vous pourriez développer justement un peu ce, ce, ce, cette comparaison ce rapprochement que vous vouliez faire entre Sissou et Démar ah. sur l'idée de déconstruction non pas de, de déconstruction mais de oui. destruction pardon voilà après vous empêché de faire la partie oui. sur SIGSOU ah, oui. alors <rire> mais non, mais oui j'ai vu qu'il y aura une présentation demain oui, euh, ça, euh, pas mais pas euh, parlé, euh, ce vrai. que j'avais trouvé juste des parallèles quand j'ai vu Sixou après avoir eu des mains j'avais pas de difficulté à, à trouver des points de rapprochement par exemple euh, C'est pourquoi comme il n'y a pas de lieu de poser un discours mais un sol millénaire à, et aride à, à fendre ce que je dis a au moins deux faces deux visées, détruire, casser euh, prévoir la prévue projeter. je l'ai déjà dit et, euh, et chez Claire Desmar, qui commence son manifeste avec cette euh, évocation où, euh, de, de la voix d'une voix de femme énergique puissante et long, ou long retrent, retentissement, euh, ou tremblante, indécise, ou inarticulée, amie ou ennemi, discordante et heurtée comme les mille bruits confus, les cliquetis funèbres qui jaillissent du choc des sociétés qui croulent en ruines. J'essaye de le traduire en allemand, c'est pas évident, puisque la, parataxe, euh, enfin, la, la syntaxe, je veux dire, elle est un peu... Euh, euh, oui, pas tout à fait évident. Alors, euh, oui, ça, c est, c est pour elle, clairement, la civilisation est à démolir. Là, elle se démarre clairement de, de, de Suzanne, par exemple, qui l'a édité. Euh, puisque pour Suzanne, ce que j'avais développé, elle, elle, pour elle, elle prévoit d'abord un changement, le changement de la société, et après, une quelconque mystérieuse de la femme puissance énergie pourrait s'exprimer, mais pas avant ça, ça c'est l'idée de ouais, d'abord on, on, on agit en famille, en groupe on évoque, convoque l'amour pour son semblable, etc. et ensuite on va pouvoir peut-être pour papa évoquer une, un autre rapport entre les sexes par exemple et pour Claire Desmarel elle... Euh, elle, pour elle, c'est déjà le, le présent, sa parole est déjà dans, dans, cette, dans cette préparation d'autre chose, à l'écart. Et, euh, et pareil pour sa loi du mystère qui aussi est préconvente pour l'amour, qui aussi est déjà, euh, peut pas, c'est une exempte de loi ou de, de discours, c'est... Alors fontaine parle beaucoup de ce que devrait être l'amour, ou de, de cette l'importance de l'amour dans, dans la famille. Euh, des, bon, oui, euh, en fait, l'humanisme, l'humanité, euh, la solidarité entre les membres du groupe, c est, c est, ça reste quelque chose qui s'inscrit dans une parole publique, publicitaire, enfin, publicitaire, entre guillemets, mais avec des symboles, des représentations, cette représentation du père, de la mère, euh, de, de la femme messie, dont ouais, je ne vais pas trop parler, mais, euh, et pour Claire Delain, cette question de la femme messie ne se pose en fait quasiment pas, pas elle ne va pas dire, je fois c'est la femme messie, ouais. si elle évoque comme si, sym, symbole d'une figure qui, justement, qui détruit et qui apporte du nouveau, mais... Euh, en même temps, ça reste sans conséquences sur le plan. C est, c est pas cet, on n'y trouve pas cet attentisme qu'on trouve chez, chez Enfantaine. Une sorte de, on remet ça au futur et donc on peut dire que ça va arriver, mais pour l'instant, on s'organise autrement. Merci je veux bien poser une oui, question. Si J'étais vraiment euh, touchée par, le, par les textes que vous avez euh, lus, la même la façon dont vous, vous, les, vous les lisez. et puis euh, parce qu'on entend de ce qu'on vous avez appelé ça comme ou ça, on l'appelle ça comme ça, la voix féminine. Et euh, à un moment, vous avez dit ça, vous avez dit à partir à bout de sous que six il six pouvait avoir quelque chose comme un essentialisme. Là où dans les textes que j'entends, euh, que, que vous, vous avez passés, c'est comme si cette voix féminine, elle échappait à, à elle-même, à sa propre euh, non-maîtrise, elle, elle, elle, elle, elle s'échappait et au fond elle ne préexiste pas effectivement à son énonciation oui. et, et, et, et du coup elle, elle, elle, elle, elle verse dans le neutre quelque part et c'est un petit peu la, la, la question que je voulais vous, vous, vous, vous poser parce moi, quand je lis « Sixous » ou par exemple « La venue à l'écriture », j'entends euh, le neutre dans cette parole qui ne préexiste pas donc, à, à, à son énonciation, où l'écriture tout d'un coup verse et elle écrit. Mais voilà. Euh, tandis que dans les textes que vous écrivez, que, que vous lisez, pardon, euh, euh, on entend cette voix qui se débat contre un impossible euh, historique, euh, euh, contre un régime, contre un amour qui n'arrive pas au fond, pas véritablement à se euh, réaliser. Et comme si cette voix féminine, elle était... Euh, euh, on ne peut pas la dissocier de l'impossible, de l'amour, et en même temps de sa réalité, euh, dans l'histoire, dans le... Je sais pas s'il faut appeler ça le drame de l'histoire... Dans l'histoire. Mmh. Donc, euh, voilà, j'ai pas j'ai envie d'entendre de, un peu plus ce que vous pourriez nous dire sur cette voix féminine. Est-ce que vraiment, on doit parler d'essentialisme Est-ce que c'est pas quelque chose la situer, comment vous comment vous nous la désignerez encore, alors qu'en en fait, euh, toute votre parole met en scène en réalité cette, euh, cette, cette parole. Et, et de, de cela, je, je voulais quand même euh, souligner le, le, la grâce de, de votre propos. Oui, c'est une question, une bonne question, et euh, essentielle. <rire> et j'avais six sous dans pour ceux qui connaissent pas trop son texte, le rire de la Méduse, il euh, y a cette phrase il faut que la femme se mène au texte euh, comme au monde et à l'histoire de son propre mouvement. Et euh, et cette question de la préexistence de la parole à elle-même est philosophiquement assez exigeante pour, euh, pour la décrire. Et, au départ, j'avais pensé qu'elle conjugue l'écriture féminine au futur, mais je pense que ça, ça, ce n'est pas le cas. Et ça m'a notamment, j'avais noté cette citation d'Ursula le, le Gain voilà. Matrice des choses futures et tombeau des choses, des choses qui furent. Euh, donc, si. si elle, euh, si elle préexiste, on pourrait penser, la penser comme, elle prépare la subversion des choses, entrée à un brousse-poil de l'histoire ou quelque chose dans ce sens. Mais euh, elle, elle pourrait aussi, euh, tout simplement cette préexistence, la rend aussi indifférent, euh, mais dans un sens neutre, à, à l'histoire, euh, voire... Au siècle, disons, un hein, siècle, plutôt. Et euh, à, comme si elle parlait à partir d'une table rase, enfin, c'est ça, finalement, l'image, chez Claire Desmarres et chez Sixou, je dirais. Donc, ce qu'on inscrit sur cette table rase, c'est déjà presque le futur, parce que c'est de la table rase, on écrit avec de l'encre blanche, enfin, euh, même si c'est le présent, mais il est tellement au bord, se présente comme une pointe que c'est presque déjà un futur. Et euh, je pense que c'est une bonne façon de conclure hein, sur le présent Déjà un futur, on le remercie énormément pour euh, vous vraiment... dire que je suis désolée que vous êtes euh, très, très riche euh, et je pense que là, il faut nous à tous les amis.